Dans la Japanimation, il y a clairement des combats qui sont sous-cotés. Souvent, c'est parce qu'ils sont dans des animes pas connus ou qu'ils sont dans des animes connus, mais euh, qui datent. Enfin, tu vois, quoi. Et ça fait de la peine parce qu'il y a certains combats qui m'ont vraiment marqué, mais personne n'en parle. Genre, Goku versus Cell. Ouah, wow, quelle perspicacité. Bref, retour dans le temps. Aujourd'hui, on va voir un vrai combat. La différence qui se remarque tout de suite déjà, c'est les chorégraphies de combat. Aujourd'hui dans les mangas de fight, on a l'habitude de voir peu de chorégraphies de combat et juste des coups avec des explosions par-ci par-là. Par contre, il y a peu d'animation. Pas mal de plans fixes où ça bouge très peu. Les traits de téléportation et les effets de vitesse sont des astuces qui leur font gagner énormément de temps, je pense. Mais là, comme vous pouvez le voir, tous les dessins sont très propres et les effets de vitesse et les bruitages donnent une réelle impression de puissance. En revanche, le manque d'animation, ça saute aux yeux quand on a l'habitude de voir du Sakuya dans nos animes aujourd'hui. Remarque, si ça se trouve, ça c'est déjà du Sakuya, quoi. Mais tout ça, ça fait que quand il y a une attaque spéciale, ce dont le combat n'a pas besoin pour être captivant, bah c'est vraiment spécial, elle est vraiment marquante. Par exemple, dans My Hero Academia, il y a des explosions et des pouvoirs toutes les 3 secondes, et Force c'est plus impressionnant en fait, et c'est dommage parce que, bah ça enlève rien à la scène, mais ça rajoute rien non plus. Bon, je suis un peu de mauvaise foi parce que le thème principal de My Hero Academia, contrairement à Dragon Ball, c'est pas vraiment les arts martiaux. Mais si, c'est pas une critique de My Hero Academia que je fais, donc, euh, voilà. Désolé pour cet aparté avec le micro dégueulasse, euh... J'anticipe. L'animation dans My Hero Academia est un milliard de fois supérieure, et pourtant, bah est-ce que les combats sont aussi percutants Là, le fait de montrer jusqu'où c'est en attaque pour illustrer sa puissance est devenu un standard, mais ça reste super efficace. La réaction des personnages spectateurs, ça peut aussi être pris comme du combat au moins animé, mais euh, ça rajoute une vision supplémentaire de la puissance des belligérants. Attends, j'utilise vraiment ce type de mot là Les bruitages jouent énormément dans l'immersion et ils sont vraiment propres à Dragon Ball. C'est le cas aussi dans Naruto, c'est pas des bruitages génériques, tu les reconnais tout de suite et ça participe à la légende qu'est Naruto. Mais on parle de Dragon Ball là Ouais mais... Là dans l'extrait que je vous propose, le combat est déjà bien avancé, Goku est déjà transformé, hein. mais tous ces procédés sont sur toute la scène qui dure quand même 40 minutes. C'est ce qui fait que les combats de ce type sont aussi marquants, selon moi. Même s'il y a une part de nostalgie derrière, restons honnêtes. C'est pour toutes ces choses que les combats Dragon Ball sont aussi réputés. Toutes ces astuces de mise en scène qui font que les combats sont aussi particuliers. Bref, je pense qu'on a fait le tour. J'espère t'avoir fait redécouvrir ce passage. Franchement, ce genre de combat me manque. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne savais pas vraiment comment j'allais parler de ça, mais au final, j'ai réussi. Enfin, je crois. Merci du visionnage, blablabla, Like, partage, abonne-toi. Et sur ce, ciao On